C'est bon Florentin Ok, alors rebonjour tout le monde, on est toujours en direct de la médiathèque de Nétreville et donc du coup on fait notre premier plateau avec, quatre avec trois invités, donc je vais vous laisser du coup vous présenter un par un et puis après on va poser du coup les questions qui ont été préparées par mes soins et par du coup le personnel de la médiathèque et puis comme ça après on va pouvoir en débattre donc du coup on va commencer par ma gauche ou par ma droite ou comme vous voulez, qui veut commencer alors bonjour, euh, je m'appelle Erwan Durozo. Euh, D'accord, bonjour. Je suis jeune locataire euh, bah, pas loin d'ici donc. D'accord, ok. Ok, ça marche. Du coup Bonjour, je m'appelle Chantal Stenoux, je suis responsable de la médiathèque de Netreville. D'accord, ok. Et vous du bonjour, coup Bonjour, je suis Fabrice Mollet. Alors plus proche le micro, un peu, petit peu un petit peu plus proche le micro pour ah bien bon. qu'on entende. Bon, bonjour, je suis Fabrice Mollet. Bon, je viens passer mon temps ici. D'accord, ok. Alors, du coup, donc, du coup, je vais vous poser des petites questions par rapport à la médiathèque et si vous voulez, on va en débattre après. Donc, euh, la première question que je vais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que vous êtes utilisateur euh, du réseau de la médiathèque d'Evreux ou pas Alors, moi, bien évidemment, Alors, en tant que Cha responsable, voilà. Toi, Chantal, oui, en tant que responsable, oui, es, c'est voilà. un petit peu normal, mais du coup, je parle pour mes deux invités qui voilà. sont à ma gauche et à ma droite. Est-ce que vous êtes utilisateur ou nom du réseau alors non, je ne suis pas utilisateur du réseau, malgré que j'utilise d'autres réseaux sociaux, je pense. Euh, D'accord. d'en débattre. Et vous Oui, coup, je suis un peu utilisateur pour euh, lire la presse. Euh... D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes utilisateur du réseau Ça fait combien de temps que vous êtes inscrit, à peu près Ah 3... oh merde, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah. pas, du tout. pas inscrit. Est-ce que vous... Du coup, je vais poser toujours des questions. Et à la fin, du coup, je demanderai si, vous voulez... si tu veux t'inscrire ou pas, du coup. Euh, du coup, au niveau de la deuxième question, donc, du coup, est-ce que vous venez souvent à la médiathèque Donc, Chantal, toi, du coup, oui, tu viens tout le temps parce que comme tu es responsable, du coup, tu. Voilà. Moi, j'y travaille au quotidien. Ouais, donc tu travailles au quotidien, et donc du coup, vous, comme vous disiez, vous venez euh, souvent euh, pour passer votre temps. Euh... Oui. Tous les euh, jours, même tous les voir jours, voilà, Fabrice. et donc du coup. Est-ce que vous, vous, bah est que vous venez souvent ou est-ce que c'est la première fois que vous venez euh, à la médiathèque C'est-à-dire non, je vais souvent dans, dans des médiathèques, mais pas souvent, pas celle-ci particulièrement. Oui. Je vous ai dit, je suis jeune locataire, je suis nouveau ici, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres médiathèques. D'accord, donc de, dans d'autres médiathèques du réseau ou sur d'autres villes heureux. Sur Evreux, Yvonne, ouais. Bernay. Et sur, Juste un petit peu plus près du micro. Et euh, au niveau d'Evreux, lesquelles médiathèques genre Roland Plaisance, la Madeleine, euh, celle, celle qui est juste à côté du, de la mairie. Celle qui est juste à côté de la mairie, donc c'est la grande médiathèque Roland Plaisance. En centre-ville, d'accord. Ok, alors, euh, est-ce que... Comment vous trouvez du coup l'intérieur de cette nouvelle médiathèque du coup de Nétroville euh, Alors, assez spacieux... Euh, J'aime beaucoup l'extérieur parce qu'il y a des choses qui ont été faites euh, et qui ont été aménagées, euh, comme on peut le voir, pour euh, du design. Les mouches à Ouais, voilà, c'est ça, ça apporte du, du modèle. design a un, un peu, peu de l'ombre en fait à l'intérieur et c'est bien. Ça mm -hmm. apporte un certain calme. Et après. Euh... Bah, J'aime beaucoup euh, alors, y a, ça a été assez bien aménagé, il y a des activités, c'est bien, c'est mm -hmm. -ce qu'il qu y a avez... des médiathèques qui ne font pas d'activité, vous voyez. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'aussi là en ce moment, on, on l'a dit ce matin, mais je le redis, en, cette semaine c'est l'XPO, en partenariat du coup avec les médiathèques du département de l'Eure. Il y a beaucoup d'événements qui sont proposés tout au long de la semaine ici, euh, du coup, à Nettreville. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a du monde aussi. Et est-ce que tu as connu l'ancienne la, bibliothèque de Nettreville qui était sur la place des Peupliers Alors euh, non, absolument pas. D'accord. Donc pour faire une comparaison, c'est mais... pas, très, pas, très fra... pas très pratique. Ouais. Fabrice, oui oui, oui, Fabrice. Alors du coup au niveau de l'ancien et du nouveau, du coup. Qu'est-ce qui, qu qui est comparable par rapport à l'ancienne médiathèque qu'il y avait avant et qu'il n'y a pas ici, ou qu'il y a ici et qu'il n'y avait pas avant Il y a plus... Comment tu appelles ça là, les, les jeux là-bas, les... là, le... le micro... Ah, l'écran là-bas, comment t'appelles ça Ah, les micro-folies. micro-folies. Micro les... micro voilà. On, on tourne autour du numérique. Voilà. Voilà. Et, les fab labs. Et le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est ce qu'on disait, on en parlait ce matin avec Marie. Vous pourrez retrouver l'interview qu'on a fait ce matin. Et c'est vrai que par rapport à moi, j'y suis, je crois, allé que très peu de fois, celle de Nétreville. Mais déjà, au niveau de la taille, ça se voit que c'est plus grand, c'est plus moderne. Il y a plus de capacité d'accueil. C'est franchement une... Après, tu vois, il y a eu du temps, comme on peut le dire, Chantal, il y a eu beaucoup de... de... Au début, ça devait dû ouvrir, je crois, début, genre, début 2022. Au mois de juillet, ça a été repoussé encore, au mois de septembre, au mois de décembre. Après, ça devait être début février, au mois de février, en mars. Enfin... Ah, voilà, et après, du coup, ça été... Donc, du coup après, voilà. la date a été ça calée était Voilà, parce qu'il y a eu une avril. inauguration qui s'est faite le 2 mars. Oui. Et euh, avec la municipalité, du coup, euh, on devait ouvrir le 12 mars. Oui. Donc la mairie a ouvert, mais nous, vous, on vous a reculé pas, au 9 vous avril. On avez repoussé au 9 avril. C'est ça. Ok. Maintenant c'est lancé, c'est lancé. Voilà, maintenant que c'est lancé, il n'y a pas de soucis. Euh, du coup, est-ce que, bah, est que vous connaissez les microfolies et le Fab Lab Alors, euh, comme c'est la première fois que je viens, étant donné, je ne connais pas trop euh, hum toutes ces, toutes ces choses-là. J'ai cru comprendre un peu ce que c'est. Le Fab Lab ou les microfolies euh... Le Fab Lab Plutôt avec les machines 3D la, Ouais, ouais, la, ça. Ouais, la ouais, broderie ça, numérique et tout, ouais Ouais, le côté euh, créatif et numérique, mm -hmm. voilà. Et puis, euh, le microfolie, je pense que c'est plutôt euh, tout ce qui va être derrière les jeux vidéo. Oui, tout, tout ce ça, qui euh, est type ouais, musée, œuvre, euh, ouais. et tout. Hum peu, et ouais. du coup, vous, comment vous le pensez au niveau euh, microfolie, Fab Lab Vous connaissez un petit peu avant ou pas du tout pas, pas du tout bon, Après, voilà, on se fait au fur et à mesure, on s'habitue au modernisme, on s'y adapte... Euh ou fur et à mesure des années ou pas, ça dépend voilà. des personnes. Euh, est-ce que vous avez un coup de cœur au niveau... Euh... Alors, du coup, il n'y a pas trop de coups de cœur. Euh, au niveau des documents que, vous avez pu que tu as pu emprunter, est-ce qu'il y a ouais. des coups de cœur que tu as au niveau ouais. genre CD, DVD plutôt, euh... Euh... ou autre Moi, j'aurais dit plutôt les, les BD pour adultes qu'il y a derrière et les mangas. J'ai oui des gros coups de cœur. Mmh. Un coup de cœur en particulier suis... sur euh... un livre, euh... Euh... une série Je ne vais plus avoir le titre parce que j'ai survolé un peu le livre, parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Là, Je suis arrivé, et je commençais à survoler et j'ai commencé surtout à lire un peu. Mm -hmm. euh, donc je ne vais pas avoir le nom, mais euh, ouais, eu... c'est un peu humoristique. Vachement, ouais. Mm -hmm. BD, euh... ouais. Ok. Chantal, un petit, un petit coup de cœur niveau... un, ouais. bah, un, coup... euh... un petit coup de cœur Un petit coup de cœur en BD, livre, DVD euh... Moi je suis plutôt roman. Ouais. Policier après, plutôt euh... un polar. Polar Moi je suis plus sur les polars. Mmh. Donc euh, donc plutôt euh, les Cornwall tout ça, moi j'aime bien. Mmh. Bon après euh, tous les polars en fait, c'est une gamme, ouais, j'ai pas une préférence plus qu'une autre. J'aime bien aussi les assis, les livres euh, nordiques, tout ce qui est suédois et tout ça. Ouais. Donc euh, Indre Dasson, euh, j'aime beaucoup ce mmh. type de polar, voilà aussi. Moi j'aime bien. Okay. Ça marche bien. Non, moi je Pas plus sur la presse, Fabrice. C'est un, un, ouais, un, un, un homme à presse quotidienne. Voilà, Paris-Normandie tous les jours. Fabrice ouais, est bah là, oui. dans la bibliothèque. À lire, à lire son petit, euh, petit Paris-Normandie. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Après, qui ce qui est presse. bien, c'est que tu vois la presse. Tu vois, par exemple, comme on, on est en train ça. de dire Paris-Normandie, info, comme le réseau des médiathèques qu'on propose et tous les jours, ça sert à rien d'aller l'acheter. On autant, autant le lire ici ou l'emprunter. Tout à fait. Ça, ça coûte moins cher. Et puis c'est le côté quoi Après euh, ah, c'est la question, c'est s'il y en a à grande disposition aussi parce que les gens ils achètent parce que dans les, dans les bureaux de tabac, tout ça, ils peuvent en racheter à volonté, Vous voyez ce que je veux voilà, dire. Voilà, c'est ça, alors qu'ici c'est un emprunt. Voilà. Comme euh, les, tout ce qui est prêt, c'est un emprunt de combien de temps c'est du presse, coup au niveau euh, la comme presse, ça. reste sur place en fait. Ça reste sur place, ça ne sort voilà. pas du réseau. Voilà, ça reste sur place, consultation sur place. Tout Mais tout du coup, coup euh, ça fait aussi rentrer dans les lieux et puis voir du monde. C'est voilà. le côté, comme je te dis, convivial, coûting, convivial, détente. Ça permet aussi d'être, euh, voilà, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger. Euh, surtout maintenant avec cette nouvelle médiathèque, troisième lieu de vie. On va pouvoir plus échanger. Euh, L'été, on va pouvoir aller dans le patio dehors. Oui, bah ce oui joli, j'ai un patio dehors. Oui, effectivement, on n'a pas encore trouvé le temps de. Donc, il n'est pas encore tout à fait en euh, parler, aménagé mais... et engazonné, mais je pense que d'ici cet été, euh, oui, je on pourra que... s'installer dehors tranquillement aussi. Donc, c'est. Ah oui, on a donc oui, à côté simple. comme ça. Ah oui, euh, tiers lieu. Euh, on est là, bien, voilà, comme à la maison, et on échange ouais. sur différents coups livres, presse. Ça peut être euh, tout mélangé. Hein. On a mmh. des amateurs aussi que de que comment de CD, qui viennent que pour, les... que pour emprunter des CD ou des DVD. Donc, on a vraiment un public mixte. avec Oui, parce de... que c'est on... intéressant. Oui, bah oui, on a eu une réunion, nous, avant de, venir prépa... avant de préparer l'émission, avant de venir, on a eu une réunion avec le directeur et on disait que maintenant, les CD, ça revenait un peu plus à la mode. On a euh... gardé un petit fonds CD pour les résidents. Ouais. À côté, euh, la résidence senior, qui, euh, bah, eux, seraient mmh. peut-être euh, aptes aussi et puis contents d'emprunter quelques CD. Bien hein sûr. Donc, Bien voilà. C'est ce qu'il faut. Donc, voilà. Tout à fait. Bah oui, c'est mieux de, re, de garder, tu vois, toujours l'ancien, le CD et tout, Bien comme sûr. le DVD, on sait qu'il y a toutes les plateformes numériques qui existent, mmh. maintenant on va en citer quelques-unes, Spotify, Netflix, comme, Netflix, Deezer et tout. Comme, mmh. euh, comme, comme il a expliqué par exemple, euh, euh, votre nom, euh, excusez-moi, Fabrice, Fabrice. Fabrice, ouais. euh, Fabrice euh, il a dit qu'il n'était pas très informatique, il y, y a des gens qui ont du mal en fait à passer le cap de l'informatique voilà, et tout ça, et donc c'est pratique d'avoir une échéance entre les deux en fait mmh. Tou Tou Tou Tou Tou Tou de toujours à trouver toujours quelque chose qui intéresse euh... en fait dans les lieux voilà voilà c'est ça c'est ce qu'il faut tout à, fait, mmh. tout à fait et puis ici à la RFID aussi Bien sûr, ici, passage, bah oui, on a la pu... Particula le... La particularité effectivement aussi de cette nouvelle médiathèque, c'est que c'est la première médiathèque à faire Les des prêts et des retours. Les prêts et les retours en, avec des codes RFID. Voilà, donc là, euh, et puis euh, nous, on va impulser le réseau, en fait, on est Bibliothèque Pilote, Médiathèque Pilote, et d'ici la fin de l'année, tout le réseau sera euh, également euh, avec la RFID. Donc nous, on est un peu la, la médiathèque test Pilote. Mmh. Voilà, et on engage euh, l'action jusqu'à la fin de l'année, quoi. La médiathèque sera en dernier. Ok. Voilà, hein, c'est intéressant. Mais ouais, les gens vont s'y habituer, c'est une nouvelle méthode de travail. Même nous, on n'est plus figé derrière nos ordinateurs. Mmh. On va à la recueil pour l'écueil des publics, on va vers les gens, on discute. On est dans le convivial, comme là, on est installé. Mmh. Voilà, et c'est le principe de la nouvelle médiathèque. C'est comme Mais moi, si... j'ai vu à la médiathèque, en mmh. centre-ville, ils ont fait un automate de près. Tout à fait, Donc, ouais. il y a mmh. du monde et mmh. on peut toujours utiliser l'automate. Voilà. À moins qu'il n'est pas, pas encore compatible avec la carte SPI. Mais, mais euh, ça va venir. Mais ça ouais. va y venir, je pense, au fur et à mesure. Donc voilà. Et oui si je puis rajouter, euh, je trouve que le côté convivial d'aller euh, envers les gens, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça attirait peut-être plus de monde du fait d'aller vers les gens, qui a un côté convivial, qui a un côté euh, quelque part sympathique. Euh, que le côté de la personne voilà qui réserve son PC, qui écrit, qui tape, qui s juste qu on de. Qu'on n'ose pas de, déranger. De, voilà. Et puis ouais. qui s'imite juste de passer et de dire oui, c'est bon, vous pouvez emprunter le livre ou non, vous pouvez pas emprunter le livre. Oui. Tout à oui. fait. Voilà. bientôt il y aura même la machine à café donc euh, ça sera encore plus oui, convivial ben oui, donc, bah, elle, va arriver, dit, elle va arriver elle va arriver vient de la réunion nous a dit oui une machine à café qui va être installée on arrive il a pas la machine à oui, café oui, elle, va, elle arrive elle arrive donc là ça sera encore euh... <rire> ça sera encore mieux ça voilà. fera du coup juste derrière nous je ne sais pas si on peut le voir à la voilà. caméra mais je ne pense pas mais derrière nous il y a l'espace presse juste devant et derrière du coup il y aura un coin convivial où il y a du coup les dvd voilà. et où il y aura euh... Du coup, le coin où il y aura la machine à café, un voilà. espace petit, un peu un espace d'étendoir. Voilà, je remercie voilà. Florentin qui a la régie, à la réalisation. Tout à fait. Et du coup, on ne faudra pas vous hésiter vous à prendre petit son petit café, à le poser ici et de prendre voilà, son petit puis, journal en même temps. Voilà, c'est ça, comme ça, on oui, boit un café, bien, on lit complètement. le journal. On puis... est vraiment euh, comme à la maison. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et euh, bah, du coup, comme on parle de coup de cœur, est-ce que pour vous, ils m'ont créé des documents? Ou quelque chose, genre un DVD ou un livre ou un film, quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait manquer et que la médiathèque pourrait acheter pour le mettre sur le réseau. Mmh, pour moi, c'est euh, assez complet. Peut-être juste rajouter euh, plus de contenu, en fait, dans, dans tout. Dans tout, c'est-à-dire euh, pas, pas blindé pour pas être trop serré, et tout pour garder Bien ce sûr. côté convivial et ouvert, mmh. mais... Euh, rajouter euh, ouais, de trois livres dans chaque, euh, dans chaque branche et oui, puis même des livres, des, des livres de, de théâtre, des livres de tout ça, de Molière. De, oui, voilà. bien sûr. Après, je ne sais pas s'il y a, je que... n'ai si pas vraiment regardé. Après, mais... on a une boîte euh, à suggestions juste à l'entrée. Voilà, et juste là, là, justement, voilà, on, on est voit, là pour... Euh... Elle, est, elle est juste à côté voilà. de nous, elle est juste derrière. Donc, vous pouvez à mettre à vos suggestions et puis comme on est maintenant mobile... On n'est plus figé vraiment derrière notre accueil. Ouais. On sera là dans les lieux. On peut échanger, justement, euh, prendre note des coups de cœur des gens. Sans sûr, problème. Et euh, insérer ça dans nos collections. Parce qu'on participe mmh. avec la population aux achats. Il n'y a Et pas de puis, problème euh... parce que si par exemple y a un achat qui est fait pour la bibliothèque de notre ville, il peut aller n'importe où sur le réseau. Complètement. Et oui, euh... bien sûr. Moi j'aurais une question à poser à oui. vous poser. C'est si euh, justement dans le cadre de votre association là, de votre uso, tout ça, oui. vous sensibilisez les gens un peu euh, à la lecture, à tout ça. Oui, bien sûr. Plus en plus, ouais. Bah on essaye de faire, on a fait, on fait déjà de l'heure des livres. Mmh. Donc ça c'est euh, c'est un rituel en fait que les gens connaissent. On faisait ça une fois tous les deux mois. Maintenant, on va essayer de faire ça euh, au même rythme, si on peut. Ouais. Et euh, dans chaque euh, bibliothèque, le samedi matin à 10h, tous les deux mois, il y a l'heure des livres. Donc là, les gens viennent avec leur coup de cœur, on partage. Ça peut être un CD, un DVD, un jeu, mmh. tout, tout sous support confondu. Tout on support, discute euh, confondu. et on met en promotion leurs livres Et euh, ils nous expliquent un petit peu pourquoi ils ont aimé... Euh, donc euh, ce livre ou ce, ce cd, ce dvd et voilà. Tout à donc fait. ça c'est quelque chose que les gens aiment bien, retrouver oui. en tout cas euh, à la médiathèque, à la madeleine, à Nava, mmh. chez nous. Mmh. Donc voilà, on fait ça régulièrement et c'est vrai que ça crée aussi de la convivialité autour d'un café le matin, thé, euh, un thé, en deux heures, de 10 à 12, on fait ça dans chaque euh, structure puis bah oui. ouais exprimer le ressenti que as eu les... complètement parce que c'est quelque Après, part on pourrait faire ça avec les ados aussi hein. ah oui, oui, on ça pourrait créer un ça, comité spécial ados c'est ado, euh... voilà, pour ça ce qu'on qu est là que aussi, aussi. c'est pour euh, essayer exactement. aussi voilà. un petit peu motiver les jeunes les ados qui sont pas utilisateurs ouais. ou qui veulent devenir utilisateurs à les inviter à venir euh... c'est ça s'il y a une demande on est là justement pour écouter vos demandes si vous avez envie qu'on fasse un spécial voilà spécial ados il n'y a pas de souci on mettra ça en place voilà, il faut vraiment que c'est une bibliothèque où vous avez envie de venir et qu'on vous accueille avec euh, tout ce que vous avez envie. Il mmh, ne faut ouverte. pas hésiter, mais je pense qu'on va le voir au cours du temps, parce qu'on leur vient d'ouvrir, ouais, mais bah au cours oui. des semaines, on va se dire, ah ouais, ça, ça serait bien de faire ça et de le mettre en place, et euh, ça va se faire. En fait, c'est une année un peu test, là, pour voir ouais. un petit peu, et on veut faire participer à nos actions tous les habitants, parce que c'est leur bibliothèque, finalement. Bien sûr, finalement. Ouais. Donc euh, voilà, Donc ne pas hésiter à donner euh, des suggestions tout au long de l'année, hein, et faut. venir vers nous pour nous en parler, et, euh, monter des projets, pourquoi pas hein. Pourquoi pas, bien sûr Voilà est-ce que par exemple là, du coup, on va essayer de raconter un petit peu. Est-ce que vous vous reviendriez ou pas si vous êtes euh, si vous n'êtes pas adhérent ou si, vous êtes, si tu veux adhérer oui, il y, oui, y, y aurait. Est-ce que vous, vous reviendriez ou pas y Il aurait, y aurait moyen que je repasse euh, pas cette semaine-là parce que je vais avoir énormément de choses à faire, euh, voilà. Mais il y aurait moyen que je repasse, ouais, euh, à un autre moment ou à un autre, ouais, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ouais, bien si sûr. Après, moment, euh, euh, lire, voilà, si de... par exemple, voilà. on est étudiant ou quoi. Il y a du coup ici, on peut travailler un petit peu. Tout à fait. Il hein. si y a les postes qui sont à disposition. Pour aller sur. sur internet maintenant on peut même euh, euh, prendre des créneaux sans être euh, avoir la carte en fait quelqu'un qui vient comme ça euh, pour 5-10 minutes on lui crée un compte voilà, qui, qui ne perdure pas, qui expire à minuit il expire, hop ça y est le compte est, euh, on peut lui faire un compte tout de suite euh, voilà, dans la foulée euh, sans être inscrit alors que ça, dans le est temps il on... fallait la carte Bien sûr, Pour accéder très... aux ordinateurs Donc ça c'est un plus aussi c'est un très mmh. très bon concept ça je pense Pour les gens qui auraient besoin euh... Voilà tout à fait Spontanément euh... Après moi je sais que perso dans mon appart j'ai ce qu'il faut Mais il ouais. y aurait des jeunes qui auraient besoin Bien Des sûr. gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un PC Tout simplement Exactement et puis qu'ils ne sont pas forcément au collège parce que c'est le samedi, parce que c'est plus tard on peut... le soir et qu'ils ont besoin de regarder mmh. leur devoir, ben, ça peut être ça. une très bonne chose. Sinon, la possibilité aussi avec euh, le nouvel, les, les, les nouvel comment euh, ordinateur, les nouveaux ordinateurs, on a une application, ça s'appelle WebKiosk. C'est pareil, on peut prendre des créneaux sur un temps donné. Réserver l'ordinateur, par exemple, demain, de telle heure à telle heure. Et on vous mmh. bloque le créneau. Comme ça, vous fait. êtes sûr de l'avoir et vous voilà. n'êtes pas pour rien. Voilà. Enfin, voilà. Changement euh, comme ça, petite mmh. chose pratique. Oui, ah, super. Bah, je vous remercie à vous tous d'être venus. Bah écoutez, à 15h, oui, du coup, d'ici un petit quart d'heure, à propos, on va relancer un petit direct parce qu'on a prévu un petit jeu. Donc, il y a ok, jeunes bah, on va essayer de... de monopoliser les jeunes dans la vie voilà, de la médiathèque petit jeu qui sera prévu pour euh, rechercher deux documents dans l'enceinte euh, de la médiathèque et il y aura un petit lot à gagner. On vous Très dit, bien, du coup, bah, à tout à l'heure, dans un petit quart d'heure. Merci à vous. Webcap nord-est, l'émission des jeunes.